Let's introduce the new iPaper. This is a revolution. The iPaper have a new generation of paper screen with a photorealistic definition. Its components give it an unlimited battery lifetime. With its paper shell, the iPaper can resist to a 10 meters fall and more. You know, In the process of design on the new paper, we look it back to all our last products and we think about it. And then we came with a design totally new, never seen before. We are very proud of this design because we came in with a totally new approach and we think we made a great thing. The man who invented this, is a f***ing genius. Oh it's me, Okay, I'm a f***ing genius. The iPaper have so much different uses and possibilities for all developers and users. The iPaper is a new generation of entertainment. With the iPaper, you can enjoy the best music that ever exists. Silence. The the eye pepper? I don't give a shit. I think the eye paper is our main product. For all consumers, we want the best of the technology into small amount of.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 nous sommes à Roux dans les yvelines et c'est ici que nous retrouvons martin Martin a 21 ans et travaille pour une grande chaîne de télé il est d'ailleurs très apprécié par ses collègues et ses supérieurs Il faut dire que martin a un don.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 euh, Qu'est-ce que vous leur dites à ce peuple de gauche qui était là, à Bercy Oui Merci Emmanuel Macron. Vous avez vu le dernier vote de quête Le dernier vote de quête Ouais, oui. il y en a sorti un, il n'avait pas fait pendant 6 mois et puis là, il arrive. Enfin, c'est le dernier. Oh putain, je suis allé pour, c'est ok sur le périph. Salut Il n'est pas là ce que tu as, Non, malheureusement, Il est parti. Ah merde Non, je savais pas que. Non, mais il est parti en réunion à Paris <rires> Donc, qu'il ne me prendrait pas que pour un numéro de secondaire. Jamais, je ne pourrai vous rendre tout ce que vous m'avez donné, vous m'avez tellement donné. Ah Excusez-moi, est-ce que vous savez où est le numéro 16 de la rue Le Père Numéro 16 Si Ouais. Au revoir. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui oui, l'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Paye tous prix. La compilation des chanteurs inconnus. Pour la deuxième fois, que des chanteurs pas connus du tout. Ils sont tous les grands tubes de la variété française avec un seul mot. C'est jamais fini non.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 Euh, nique ta mère. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok Lâche-toi, non Et on salue tous les connards qui sont nombreux. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et, et j'voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Chut. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça va. Ah, un peu quand même. Non, c'est parce que les gens ils ont plein de cul des Arabes. <musique> je vais te faire courir, moi, tu vas voir au rouquin <musique> <musique> Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here.